Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'unbox de Bataille pour Rakugan, le fameux wargame dans l'univers de L5A. Un grand merci à Face au jeu qui me permet de vous faire cette présentation et dont le lien se trouve sous la vidéo. En attendant, lâchez-moi un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, c'est parti Allez, c'est parti, on va à la découverte de cette boîte de bataille pour Rakugan. C'est édité par, par FFG. Euh, FFG, ça nous demande du 14 ans et plus. 2 à 5 joueurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Hein. Vous pourrez être jusqu'à 5 et, euh, et puis ça nous promet des parties de 90 minutes. Il y a pas mal, de, y a pas mal de, de, de, de, de matos, pas mal de petits jetons. C'est un jeu qui, euh, qui va euh, se jouer sans dé. Euh, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse particulièrement. Donc euh, voilà, c'est un jeu no dé. Donc il n'y a pas euh, de hasard, il y a vraiment de la stratégie et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bluff. Euh, voilà, donc livret, livret euh, en français, hein, euh, bien entendu, avec, euh, avec euh, une, une présentation du jeu, un but du jeu. Au niveau, au niveau graphique, hein, on, on reste dans l'univers de, de L5K, donc là-dessus on est, on est vraiment, vraiment gâté. Euh, voilà, au niveau du matériel on va avoir 22 cartes, euh, une dizaine de cartes d'initiative, une carte premier joueur, mais bon voilà. Euh, 12, euh, 12 cartes d'objectifs secrets, parce que vous aurez la possibilité d'avoir en fait, des bonus si vous remplissez vos objectifs secrets. Un très grand et très beau plateau qu'on va voir ensemble. Des écrans de Daimo donc, qui sont en fait liés aux familles que vous, allez, que vous allez représenter et puis qui vont vous apporter des bonus. Euh, 189 pions en fait donc c'est avec ces petits pions là que vous allez déclencher des attaques, déclencher des bluffs, déclencher des raids, euh, déclencher de la diplomatie hein, on, on va le voir un petit peu en détail après, je fais un Unbox mais je vais quand même vous présenter la chose ici là on a euh, des pions bah, pour déterminer quels sont les territoires que vous possédez 5 cartes euh, euh, Shugunja euh... 10 cartes, cartes d'éclaireur, ensuite on a euh, des pions d'honneur, hein, des pions d'honneur qui, euh, qui vont s'ajouter aux pions d'honneur que vous aurez ici, puisque en fait ce pion-là il est réversible et quand il est retourné il vous donne de l'honneur, vous pouvez avoir de l'honneur euh, supplémentaire, euh, 4 pions bonus de défense, et puis ça en fait ce sont les pions qui sont euh, liés aux, aux règles avancées avec des sanctuaires, des ports, euh, des champs de bataille, des zones de paix, des terres brûlées et, euh, et un marqueur de round. Voilà, sinon ben, euh, l'ouvrage est, est, est quand même... Euh, Assez, assez simple à prendre en main, ils vous proposent une mise en place du jeu et puis ensuite eh bien, ils vont vous expliquer hein, quel est le but, le but étant de, de recouvrir un maximum de territoires et, et donc un maximum d'honneur, donc faites attention à la façon dont vous allez acquérir vos territoires. Vous pouvez déclencher des batailles, vous pouvez déclencher des raids, enfin c'est vraiment assez sympa. Ce que j'aime bien, que je trouve qu'il n'y a pas assez présent en fait dans l'ouvrage, c'est euh, des, euh, des exemples de batailles comme ça. Là. Ça c'est euh, très intéressant je trouve, d'avoir des exemples de batailles. Ça permet, euh, ça permet de, de, de, de, voilà, de soulever le doute qu'on aurait pu avoir à, à, à lire le texte qui est au dessus. Voilà, et puis là, bon, on a la partie hein, sur les règles complémentaires, donc avec les pions euh, dont, euh, dont je vous ai parlé. Et puis à la fin, on a un petit aide de jeu qui va, qui va nous rappeler un petit peu euh, toutes, les phases, toutes les phases de jeu donc ça c'est plutôt pratique c'est devenu la norme voilà hop, une petite pub donc le plateau grand est plutôt grand plutôt grand donc grand et beau plateau je trouve euh, assez, euh, assez design moi je trouve j'aime bien j'aime bien il y, a, il y a une qualité d'exécution qui est, qui est vraiment sympa voilà, un grand plateau. Enfin un grand. Ouais. Vous avez quoi Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 fois un peu moins d'un A4. Donc voilà. Euh, donc vous voyez, hein, sur, euh, sur, ce grand, euh, sur ce grand plateau là, on va retrouver euh, des provinces des provinces qui sont liées aux maisons que l'on connaît déjà. Donc, en fonction de la province que vous allez utiliser, vous allez commencer à un endroit bien spécifique. Et puis, vous avez vos voisins et puis ben, vous, allez, vous allez devoir soit faire de la diplomatie avec eux, soit faire des combats et puis aller, aller conquérir les territoires qui sont, qui sont adjacents. Et puis, et puis, en plus de ça, ben, vous allez retrouver des, des, objectifs, des objectifs cachés que vous essaierez de remplir pour, pour avoir un petit peu plus de gloire. Ici, là il y a un océan, euh, là il y a une île et puis euh, là en dessous, euh, vous avez des ensembles de, de, de systèmes qui vous permettent de poser des cartes et ce sont les cartes des territoires notamment qu'on va retrouver ici, là, voilà, vous avez toute la, la ligne des cartes de territoire et à chaque fois que vous allez conquérir un territoire, vous allez tirer une carte et, euh, et en, retirer, euh, en retirer un bonus, donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt sympa, c'est assez bien fait. Sinon, dans le reste de la boîte, bah, on, va retrouver, on va retrouver des pions. Alors quel genre de pions on va retrouver Alors Déjà, en fonction hein, de, la, de la section que vous allez, euh, que vous allez prendre, ben, vous allez prendre les pions qui sont attenants. Euh, Et euh, ces pions-là, ben, c'est eux qui vont euh, vous permettre de déclencher euh, vos actions. Donc normalement, au début, euh, au début de la partie, on va piocher 6 euh, pions. Et puis, et puis ben, on, va pouvoir, on va pouvoir déclencher des actions. Au niveau des maisons, ben, on, a le, on a le crabe, la grue, le dragon, le lion, le phénix, le scorpion et, et la, la maison de la licorne. Euh, au, niveau, euh, au niveau des pions, donc vous voyez que quand on les retourne, hein, on, a, on a ce qui, ce, ce qui correspond... On a la possibilité de déclencher des raids. Euh, on, a, euh, de des euh, on a la possibilité de faire des combats. On a la possibilité de déclencher de la diplomatie. C'est la, la petite théière qui est là, la diplomatie. J'aime bien. Les raids, donc, c'est les casques. Euh, on a euh, la bénédiction. Donc ça, c'est le Lotus. Hein. C'est un pion de bénédiction qui est placé sur un pion euh, de combat. Et euh, en fait, ben, ces deux pions... Euh, euh, ne peuvent pas être pris pour cible, donc euh, ça, ça, vous donne, ça vous donne... Et donc là, ce qui est sympa, alors on a le ninja aussi, hein, hein, le, le shinobi plus précisément. Euh, on a de la marine également, pour aller, pour aller faire de la bataille plutôt au, au niveau des côtes. Et puis vous avez un petit chiffre en fait, qui est associé à chaque pion de combat, et en fait bah, c'est sa force. Donc vous avez une marine de 1, une marine de 2, une marine de 3, puis en fait ce que vous allez faire, c'est quand vous allez placer votre pion sur, sur la table, et bah, vous allez le, le, le, le placer caché. Et puis au moment où vous allez révéler ce que l'autre aura mis en face pour se défendre, et eh ben c'est tout simplement la, somme, euh, enfin, la, la soustraction des deux et puis celui qui a, qui a le plus, ben, c'est lui qui gagne. Et donc ce qui est assez amusant dans ce jeu, c'est que vous avez un pion ici, qui est un pion de bluff, euh, dans lequel il ben, n'y a rien, il n'y a aucune valeur et donc vous pouvez le placer. Et la personne qui est en face, ben, non seulement elle ne sait pas si vous avez mis plus de puissance qu'elle, pour essayer de conserver une zone, ou si vous avez tout simplement mis le pion de bluff. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, hein, ça c'est les pions pour, pour toutes les maisons. Ici, ce sont les pions que vous allez en début de partie et qui vont vous permettre de euh, disposer en fait des régions que vous avez déjà et puis à chaque fois que vous allez en, en conquérir une, une nouvelle eh bien vous allez poser un pion de votre maison dans la zone que vous avez euh, réussi à, à, à conquérir et puis donc bah, qui, passe, qui passe du coup sous votre, euh, sous votre protection. Et qui va, on le voit ici, au niveau des régions, vous rapporter plus ou moins de, de sakura, de petites, fleurs, de petites fleurs de cerisier. Ces petites fleurs de cerisier, elles correspondent en fait aux, aux, aux gains de partie qui sont en fait les honneurs que vont vous fournir les, les, les zones. Donc plus vous prenez des zones qui sont honorables, plus vous remportez des points pour la partie. C'est quand même assez, assez simple à prendre en main. Euh, assez basique, donc euh, voilà, c'est simple, mais c'est extrêmement efficace. Et puis, eh bien là, euh, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, ce, euh, ce sont des pions pour, euh, pour, des, euh, pour de, la, de, de la mission euh, avancée, hein, des règles avancées de la, de la partie. Euh, vous avez euh, notamment les terres brûlées, vous avez les zones de paix, donc par exemple, quand vous mettez euh, ce pion sur une pro province qui contient, euh, qui contient une zone de paix, ben, on ne peut pas l'attaquer. Les sanctuaires, c'est pareil, les champs de bataille, alors le champ de bataille, c'est intéressant aussi parce que le pion de bataille il garantit en fait que les batailles se dérouleront euh, sur des provinces de façon honorable. Donc le joueur ne peut pas placer en fait, de pion de raid, on ne peut pas utiliser le raid hein, qui, est, qui est un, un moyen d'attaquer un peu, un peu lourdeau, euh, contrairement au vrai combat qu'on qu qu va déclarer. Donc voilà, toutes ces, toutes ces, toutes ces options-là, c'est des options euh, améliorées du jeu. On va retrouver également donc, un sachet, euh, un, paquet, euh, un paquet de cartes. Voilà, donc au niveau paquet de cartes, on va retrouver, on va retrouver la carte de, de premier joueur hein, et, puis, euh, et puis ensuite, ben, on, on a, on a en, fonction, en fonction de la famille que l'on joue Ça c'est pour l'ordre dans lequel on va, on va activer en fait, euh, les joueurs Voilà, donc on va hop, les cacher Et puis, et puis hop, on tire, on tire la carte et on dit ben, voilà C'est à telle ou telle, telle maison de, de se lancer La maison des scorpions, la maison de dragons donc ça, ça détermine les tours de jeu. Donc ici, on va retrouver les cartes des territoires. Donc à chaque fois que vous allez conquérir un territoire, vous allez piocher la carte qui, qui correspond. Et l'avantage en fait de conquérir un territoire, c'est de, de, de récupérer cette carte. C'est qu'elle vous donne une action ou un bonus en fait. Par exemple, celle-ci, force de résolution. Choisissez deux provinces différentes que vous contrôlez et placez un de vos pions de contrôle face visible euh, euh, sur chacune de ces provinces. Alors, face visible, pourquoi bah, Parce que soit je contrôle face cachée et bon, bah, je fais juste que contrôler, donc c'est très bien, hein, j'ai quand, quand même ma valeur qui va, qui va m'apporter des points. Mais si je le place face visible, bah, on voit que ça va me rajouter des bonus. Donc, euh, avec cette carte-là, si je tire cette carte-là parce que j'ai acquis euh, cette province, bah, je vais pouvoir appliquer le texte et puis retourner dans une zone que je, que je maîtrise bah, euh, les pions pour pouvoir, euh, pouvoir avoir plus de bonus en, en fin de partie. On va retrouver également euh, les cartes des objectifs secrets. Donc ça, ces cartes-là, on va les tirer en, en début de partie. Et puis, ben, en plus de vaincre euh, les autres, enfin d'essayer de vaincre les autres, on peut avoir des objectifs secrets. Alors j'en lis un, hein, la dernière ligne de défense. À la fin de la partie, si vous contrôlez la capitale Crab ou deux provinces du territoire Crab, vous gagnez 5 points d'honneur. Vous voyez, ça, ce sont des, des, des cartes que vous allez garder, euh, donc que vous allez tirer en début de partie. C'est votre objectif secret. Et puis, bah, bien entendu, vous le révélez à la fin. Et si vous l'avez rempli, bah, vous, avez, vous avez des bonus. Donc ensuite, on a les cartes ici qui sont les cartes de Shugenja. Bon, les cartes de Shugenja, c'est des petits bonus également, hein, qui vous permettent euh, d'être joués à, à, à certains moments de la partie. Par exemple, celle-ci, elle est à jouer au début de votre tour pendant la phase de placement, c'est-à-dire le moment où vous placez les pions et vous choisissez un pion de combat d'un adversaire sur le plateau et euh, vous révélez euh, le pion et puis vous défaussez la carte. Donc bah, si on révèle le pion, bah forcément hein, euh, ce que la personne a, a, a placé, bah, c'est tout de suite vu aux yeux au de tous, puis vous pouvez mieux adapter en fait, votre situation. Ce qui est plutôt normal puisque en fait c'est de l'espionnage. Ici là on va on va regarder ensemble les, euh, les petits portiques. Donc en fait, chaque joueur va, va choisir un clan. Donc en l'occurrence, ici, c'est le, le clan de la, de la licorne. Alors, je trouve que ces portiques sont très, très, très bien faits parce qu'ils euh, vous, euh, vous font une espèce de récapitulatif hein, de, de, de, de, de tous les pions. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours le nez dans le bouquin pendant qu'on joue. Et ça, c'est très pratique. Donc vous allez le poser hein, comme ça devant vous. Et puis vous allez préparer euh, des petits pions euh, des petits pions qui correspondent à la, à la, à la, famille, à la famille Licorne, euh, qui doivent être ceux-là, si je ne me souviens pas. Euh, ouais, c'est ça. Hein, donc je prends mes pions. Alors j'en prends que 6, j'en cache 6 ici, et puis bah, avec ces 6-là, je vais pouvoir jouer, jouer mon tour et puis, et puis placer les choses sur le terrain, et puis bah, soit choisir de faire de la diplomatie, soit de la bénédiction, du raid, euh, bah, déclencher une bataille, alors après une bataille de niveau 1, une bataille de niveau 2 ou une bataille de niveau 3. De la marine ou, ou, ou, euh, ou du shinobi. Et puis il faut savoir que chaque clan a un petit, euh, un espèce de petit fit, hein, euh, un espèce de petit, euh, de petit pouvoir caché, c'est celui-ci. Euh, pion de combat du clan de la licorne, red, Voilà. Okay Alors que ici, si, euh, si, je, prends, euh, si je prends le, le scorpion. Euh, pion de combat euh, du clan des scorpions c'est Shinobi 3. Une fois par round après avoir placé un pion de combat vous pouvez choisir et regarder un pion de combat du plateau. Ça c'est un pouvoir qu'il a également alors que la licorne avant de révéler euh, les pions de combat vous pouvez échanger et euh, vous pouvez échanger les emplacements de deux de vos pions de combat. Donc voilà chaque chaque famille en fait a un espèce de petit fit qui lui est propre. Donc ici, on avait le scorpion, on a la licorne, on a le phénix, euh, on va retrouver le lion également, le dragon, la grue et le crabe. Mais ça, euh, ben, je l'ai déjà dit. Donc très simplement, hein, dans la partie, moi j'ai mon petit écran. Alors je ne suis, suis pas sur le plateau, hein, normalement hein, je suis en bout de table. Et puis j'ai pioché euh, six pions euh, comme, euh, comme ceux-là, en fait. Et euh, en fonction des pions que j'ai pioché, ben je vais pouvoir déclencher des attaques d'un certain niveau, d'une certaine puissance. Alors Par exemple, je suis ici, hein, sur, ce, sur cette zone-là, puis j'ai décidé d'envahir en, cette zone qui, qui est ici, qui est mon voisin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un pion d'attaque et bien entendu, je vais masquer sa valeur. Et pour se défendre, et ben, mon adversaire, lui, et ben, il va venir poser également un pion en face pour dire bah « moi je fais face, je fais face à l'adversaire et j'ai mis X points de, de, de force en face. » Et bien entendu, bah si on joue à 3, il peut y avoir un troisième joueur qui est, qui est dans la zone qui est là et qui peut décider bah, de partir à l'attaque lui aussi de cette zone. Hein, il se rend compte qu'il va y avoir un conflit et il balance également éga, également un pion. Et au moment du dénouement, de façon très simple, si on ne joue pas de carte d'amélioration ni de bonus, bah c'est de retourner en fait euh, les pions et de comparer les valeurs. Ici, hein, on voit que pour se défendre, j'avais mis une valeur de 2, ce qui n'est pas très raisonnable. Pour m'attaquer, on avait mis une valeur de 3. Par contre, le, le troisième intervenant a mis lui une valeur de 5. C'est donc bien lui qui remporte le combat. Et donc ici, euh, c'est perdu. Et cette zone-là, elle passe sous le joug de cette famille-là, qui va pouvoir, du coup, y déposer un Pion comme celui-ci, alors il faut que je retrouve la bonne couleur. Voilà, qui va pouvoir y poser un pion comme celui-ci face cachée, et puis ensuite, et eh ben en fonction, donc il va remporter trois points de victoire. Et puis ensuite, ben, en fonction de certaines cartes qu'il pourra jouer ou de certaines actions qu'il pourra faire, il va pouvoir retourner ce pion et s'ajouter des bonus supplémentaires. À la fin du round, on compte le nombre de points de victoire, on les totalise, et puis à la fin de la partie, bah, c'est celui qui en a le plus, très simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur, euh, sur ce jeu de bataille à Moi, ce que je trouve très intéressant avec ce jeu, c'est que déjà, un, il n'y a, euh, a pas de dés, donc euh, moi je commence à, à apprécier de plus en plus les, les, les jeux où il n'y a pas de dés, euh, surtout quand les dés sont blancs. Petit uh, Private Joke. Moi je l'aime beaucoup, je trouve au niveau de l'esthétique c'est extrêmement sympa. Euh, je trouve ça uh, très fun, très propre, les petits panneaux. Euh, ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas à jouer avec des dés, donc il n'y a pas le hasard du dés, il y a surtout le hasard du bluff et de ce que vous vous allez faire. Et puis bon, après il y, y a la façon dont vous allez tirer les pions, hein, bien sûr. Hein, vous avez, bon, après vous avez une belle main, hein, vous avez une main de six pions donc vous avez de quoi faire. J'aime beaucoup l'esthétisme, euh, c'est un jeu qui est très esthétique, bon, dans un univers très japonisant donc. Euh, donc bon, forcément, moi, ça me, ça, ça me plaît particulièrement. Ça se joue assez rapidement. Il hein, faut compter à peu près une petite heure, une petite heure et demie pour, pour se faire une partie. Ça se met en place très facilement. Ça se range tout aussi facilement. Et puis, euh, et puis ben, euh, chaque personnage a, a une configuration, a un profil bien défini. Et puis, ben, c'est un petit peu du, du, du, du pierre-feuille-ciseau euh, euh, au, niveau, au niveau des bonus apportés. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt équilibré. C'est bien inspiré, c'est compact, facile à transporter, facile à amener chez des, chez des amis. Ça s'appelle Bataille pour Rakugan et c'est édité chez FFG. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de bons jeux. Et puis, bah, pas de bons jets, puisque là, il n'y en a pas. Mais bon, il n'y aura que ça pour devenir euh, le fou Allez, à bientôt. Ciao.